salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve en, en extérieur euh, pour faire une vidéo je vais tester euh, quelque chose que un petit accessoire euh, qu'on utilise souvent euh, en hiver aujourd'hui il s'agit euh, du casque du casque ici euh, oui je dis casque parce que c'est un casque et à la fois un accessoire de mode un bonnet, un bonnet Arcos, un bonnet bien sympa qui va être un accessoire de mode euh, redoutable cet hiver pour, pour les, les moments de, de grande fraîcheur, mais aussi un accessoire qui va, se, qui va se montrer indispensable pour écouter de la musique au quotidien en ayant les oreilles bien au chaud. Allez c'est parti pour ce test, je t'invite, tu regardes, c'est bon, il n'y a personne, c'est parti. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour, pour parler de ce, ce, ce bonnet. Un, un bonnet bien sympa, un bonnet que j'utilise maintenant de, depuis quelques jours. Je vais vous dire rapidement les caractéristiques techniques de, de ce bonnet. C'est un bonnet qu'on recharge, bien sûr, qui a, qui a une autonomie de, de 5, 5 heures, ce qui est une, une plutôt, plutôt bonne autonomie. C'est un bonnet aussi qui est donc Bluetooth, comme j'ai dit, avec une télécommande sur le côté. Une télécommande qui permet de régler le volume, de passer à la musique suivante, de mettre en pause, mais aussi de répondre à des appels, ce qui est plutôt pratique. J'ai fait le test, apparemment ça fonctionne plutôt bien, la qualité est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'il y a aussi un micro intégré. Donc il y a deux haut-parleurs de chaque côté du bonnet, ce qui permet d'entendre un son stéréo. Au niveau de l'écoute, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, J'étais un petit peu euh, sceptique euh, quand euh, je me suis renseigné euh, sur, ce, sur ce casque avant de l'acheter. Je me suis dit le son va être euh, assez, assez mauvais, euh, un, un, assez délabré. Et au final, il s'avère que c'est un son qui est tout à fait agréable. Euh, du moment qu'on a les écouteurs euh, des deux côtés bien positionnés sur les oreilles, il n'y a pas de problème, le son est très agréable. Euh, au niveau du, du bonnet en lui-même, euh, c'est un bonnet euh, qui... Euh, qui n'est euh, pas en coton, en laine, en, en, dans, dans, dans une matière un peu, un peu précieuse comme, comme celle que je viens, viens d'énoncer. C'est plutôt, euh, plutôt, plutôt, plutôt artificiel, hein. c'est 50%, 50 polyester, donc euh, c'est sûr que c'est un petit peu artificiel. Mais en tout cas, euh, pour vous dire, là, je, le, je le porte en ce moment et c'est vrai qu'il tient bien chaud. Euh, les oreilles sont bien au chaud. Moi qui ai une grosse tête, euh, j'avais un petit peu peur. J'ai une plutôt grosse tête. Moi, moi j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, ouais, j'ai une grosse tête. Du coup, euh, le, le, le bonnet va mal, va mal prendre. Enfin, va, va, va, va, va pas prendre entièrement ma tête. Euh, mais en réalité, euh, non, non, il n'y a, a pas de problème. Ma tête rentre intégralement euh, dans le bonnet. C'est d'ailleurs euh, très confortable. Euh, C'est un très bon point pour ce casque. Maintenant, rapidement, on va énoncer bien sûr les, les points positifs. Tout d'abord, le confort. Je le trouve très très confortable, ce petit bonnet. La qualité audio est à mon sens très bonne. Euh, il suffit de l'apérer euh, en Bluetooth à son téléphone et là, on peut disposer de toute la musique que l'on veut sans problème. Il faut retenir aussi le fait que euh, ce casque permet de décrocher, donc ça c'est assez pratique. Et puis en dernier point positif, moi sincèrement j'aime beaucoup ce, ce bonnet, je le trouve très joli. Euh, la qualité est pour moi un, un, un vrai avantage, euh, c'est un, un, un casque, un casque, j'ai toujours envie de dire un casque, un bonnet euh, qui est très joli, oui, qui, qui est disponible en plusieurs coloris, euh, en quatre coloris il me semble au total, euh, bleu, noir, gris et euh, un peu blanc cassé comme celui que j'ai euh, aujourd'hui. Donc c'est un très très bon point aussi encore pour, pour ce bonnet. En point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire le, Paradoxalement il est très confortable mais il s'avère que quand on touche un petit peu aux commandes qui sont sur le côté, euh, qui sont en fait placées à l'endroit du haut-parleur donc qui est positionné sur vos oreilles, ça, ça peut être parfois au, au bout d'un certain temps un petit peu désagréable, ça peut fatiguer l'oreille. Et, euh, et donc du coup à ce moment là ça devient un petit peu plus compliqué de le porter ce casque euh, mais euh, il, faut, il, faut, il faut se dire que c'est un casque un, toujours, dit, faut de dire un casque toujours un bonnet qui est quand même très confortable et euh, là euh, même si c'est un point négatif si on, on, on soulève un petit peu euh, la, la, le, le boîtier de commande pour euh, faire ce que l'on veut et qu'on le repositionne sur l'oreille là on n'a plus le problème et ça fait pas mal aux oreilles et, euh, et donc du coup euh, c'est un point négatif qui, qui se rattrape assez facilement. Ce bonnet est disponible à des prix très intéressants. Il est disponible à partir de 28 euros, il me semble, sur Amazon. Je mettrai les liens dans la description. Sinon, n'hésitez surtout pas à prendre ce bonnet qui sera certainement un accessoire de mode pour verts, pour se démarquer un petit peu des autres. Ça peut être un petit bonnet de geek bien sympa. Je vous remercie d'avoir regardé ce test. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut